Bonjour monsieur l'ambassadeur du Cameroun, je m'appelle Alain Zira, je suis le fondateur des OFF du Festival de Cannes. Nous sommes les seuls à faire un festival OFF à l'intérieur du IN, puisque nous présentons des artistes pendant le Festival de Cannes, et ces artistes sont impliqués dans le cinéma, mais aussi la musique, la mode les arts plastiques, donc photos, peinture, sculptures. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser une question très importante sur la distribution et la diffusion. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de l'ambassade pour diffuser les artistes camerounais en France et à l'international, et par ailleurs les artistes français et internationaux que nous avons découverts depuis dix ans, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les faire découvrir dans votre beau pays C'est une question que nous posons à tous les pays, mais en particulier, vous concernant pour le Cameroun, nous avons un nombre important d'artistes et de personnalités qui nous ont rejoints depuis plusieurs années. On aimerait savoir ce que vous pouvez faire pour ces artistes. Merci. Merci pour votre réponse. Au revoir, monsieur l'ambassadeur.